The yeah. Yeah. marche après marche les échelons j'ai gravi pierre après pierre mon empire j'ai bâti de rien je suis parti j'ai travaillé durement koiza kwa bâti aujourd'hui j'exprime librement mon ressenti face au jugement dans vos regards aux insultes à mon égard je comprends la société rejette tout ce qui n'est pas son image c'est dommage, mais j'assume ce que je suis Et j'emporte le poids Je vois la grandeur de Dieu Quand je me regarde dans un miroir Je leur ai dit que j'y arriverai Ils m'ont dit Mais aujourd'hui je suis Grâce aux prières de la maman Ils savaient que j'étais fort Mais ils n'ont rien fait Je n'ai compté que sur ma bonne étoile Et sur ma bonne fée Et le soutien véritable De quelques refrais. Pour prendre mon ascension Je n'ai pas compté que sur mes ailes Parfois quand tout allait mal Je me suis reposé sur Mel Fort ou faible, on a tous besoin d'aide J'ai pris ces valeurs, je les ai gravées dans ma tête Grand et le combat que je mène est ma quête, est ma tête Envers chacun d'entre vous, vous m'avez donné de l'amour En devenir fou, sur ce parcours j'ai pris le risque De rester un puriste J'ai imposé l'écriture dans une époque où les textes sont meurtris je suis, à... suis resté fidèle à moi-même et c'est là quoi qu'on dise Hier j'avais du mal mais aujourd'hui je maîtrise Les barrières je les brise Punch un électrique, je le flot d'une méduse Allez dire à toutes ces personnes qui n'ont jamais voulu croire Que je mène une carrière d'astronaute, que je nage parmi les étoiles Papa, ça y est, aujourd'hui je sors un disque. Maman, ce soir c'est ton fils en tête d'affiche. Planète, on s'est promis que cette histoire on se la racontera quand on aura conquis le milieu comme Thiago Alcantara. Alcantara. Phrase après phrase, ma carrière j'ai bâti. Sincère envers mon public, jamais je ne lui ai menti. Dites-lui que je l'aime, même si j'ai du mal à le dire. Sur Terre, la scène, c'est mon petit coin de paradis. Toujours envie de gâter mon public, je crois que c'est ma maladie. Mais combien de fois j'ai eu envie de partir Mais je me suis rappelé de tous ces gens Vous avez fait de moi une icône Je ferai de vous des légendes Grâce à vous je me sens plus fort qu'hier Forme de shadow to the light L'album c'est de l'ombre à la lumière Ce the, Ce the. The. The Kaiser de Mentalist